Ça y est okay. Bonjour à tous, nous revoilà à l'envers je crois sur la... si, vous... si on n'est pas à l'envers, vous nous le dites en commentaire euh... On, va... on s'arrangera pour le mettre à l'endroit Alors, euh... déjà toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques euh... Pour nous c'est un peu dur, pour moi c'est un peu difficile Parce que là je vois Yann hein, devant moi, qui est derrière moi, qui m'adresse Mais apparemment il y a 100 personnes que je ne vois pas Qui me regardent en direct et qui peuvent même mettre des choses Que je ne vois pas non plus sur moi, sur l'habitat il me faut un petit peu de temps d'adaptation, mais ça va bien se passer. Bienveillance. Alors, je m'appelle Yann je travaille chez Colibri autour du projet Oasis. Et je vous propose, avec toute l'équipe de Colibri, cette nouvelle web-série Oasis qui s'appelle Paillettes et Grelinette. Ouais. Euh, gros plan, Yann Paillettes et Grelinette, c'est un moyen de découvrir des oasis partout en France à travers les deux grands piliers que sont d'un côté la joie, la fête, le glamour le kiff du partage, et de l'autre, le rapport à la nature, à la terre, symbolisé par la grelinette. Pour les novices et pour ceux qui habitent déjà dans des oasis, je vous propose de, une petite piqûre de rappel pour vous rappeler ce que c'est qu'une oasis, hein. ou un habitat participatif, ou un habitat partagé, ou tous les noms que vous voudrez bien leur donner. On a fait une belle affiche, Yann, euh, Grosblanc qui vous explique ce que c'est qu'une oasis. Une oasis, ah, on a de la visite, une oasis, c'est cinq intentions principales. La première, c'est la souveraineté alimentaire tournée vers l'agroécologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un collectif qui décide de vivre dans un lieu va produire toute ou partie de son alimentation, mais de façon respectueuse de la nature, donc pas en agriculture intensive bourrée d'entrants. Toutes les oasis ne sont pas forcément complètement autonomes alimentairement. Les amanans par exemple, en Ardèche, ils fournissent quasiment 100% à part le café de leur alimentation parce qu'ils produisent ici au lavoir du Buisson euh, J'ai cru comprendre qu'à part des échecs de, de plantation de tomates, c'est un peu limité, mais vous avez des, des petites choses déjà. Donc, un, un potager, c'est déjà un début. Le deuxième gros pilier, c'est l'éco-construction et la sobriété énergétique. Dans un, oh, il y a un petit chat qui arrive. Hein. J'aimerais je, je le prendre, oui. Dans une oasis, euh, ce qui est important, c'est de mesurer sa consommation d'énergie. Donc commencer par réduire sa consommation et ensuite faire attention au bâti qu'on habite. Donc faire autant que faire. se peut des maisons passives, des systèmes de chauffage euh, qui soient résilients. Là encore, c'est un objectif. Oh, on peut pour la climatisation. Salut là. Ça, ça s'appelle Baba. Salut Baba. Donc euh, là encore, c'est il est dans les... là encore, c'est tout à fait relatif. C'est-à-dire qu'il y a des oasis qui sont complètement autonomes énergétiquement et qui sont dans des habitats hyper passifs. Puis, il y en a d'autres qui sont en réhabilitation, donc c'est plus difficile. Là. Troisième grand pilier, on arrive au bout, c'est la mutualisation. Les oasis, c'est des lieux qui sont habités ou animés par des collectifs. Donc, le partage et le faire ensemble, c'est au cœur des oasis. Euh, on peut mutualiser quoi On peut mutualiser du temps. Quand on a plein de gamins ensemble, il y a une personne qui les garde tous en même temps et les autres... Ça, ça lège l'agenda. On peut euh, mutualiser des outils. habitat ils partagent leurs voitures, par exemple, leur vélo les machines à laver. On peut mutualiser de l'argent, avoir un seul compte en banque pour tout le monde. C'est une option, hein. pas, tout le monde ne fait pas ça. Quatrième euh, pilier, c'est la gouvernance respectueuse. Je le disais, il y a toujours des collectifs. Donc, l'idée, c'est que chaque personne qui soit dans le collectif voit ses besoins et ses envies respectés Chacun... Chaque collectif peut s'organiser comme il veut pour respecter les besoins de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs qui ont besoin d'un petit-déjeuner une fois par mois et on s'arrange. Il y en a d'autres qui mettent en place une gouvernance hyper compliquée, sociocratique, avec des règles très précises. C'est égal. Il faut juste que chacun soit respecté dans ce qu'il est et dans ce qu'il veut. Dernier euh, pilier, qui n'est pas le moindre, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Alors... Euh, pour la majorité des personnes, qui sont peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, les oasis, c'est des sectes. Non, c'est pas vrai. Philippe vous l'expliquera tout à l'heure. Non, j'exagère. Je, les oasis ne sont pas des sectes et pour le montrer, on a fait comme pilier des oasis l'ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire que les lieux euh, donnent à voir ce qu'ils font, donnent à voir comment ils s'organisent et comme ça, donnent envie. Ce qui est euh, important, et c'est le pari que fait Colibri avec ce projet Oasis, c'est que si c'est la bonne façon de vivre, de s'organiser en collectif, de produire ce qu'on consomme, de mesurer sa consommation d'énergie, euh, et que c'est la façon de vivre qui rend le plus heureux possible, eh bien, ça s'essaimera tout seul. Et les gens euh, feront comme leurs voisins de plus en plus parce qu'ils verront que c'est ce qui fonctionne. Mais pour ça, il faut que les oasis montrent et transmettent ce qu'elles font. Donc cette ouverture sur l'extérieur, c'est aussi une façon de porter la transformation à l'échelle d'un lieu à une autre échelle, c'est-à-dire à, à l'échelle du pays et de se multiplier. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas en même temps, hein, je crois que vous êtes... Il y en a non, non. non, il y a des questions. Bah, la honte non, Si vous en avez, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc ça, c'est à peu près une oasis. Aujourd'hui, on a une carte qui recense toutes les oasis et tous les habitats participatifs en France. Cette carte, c'est une base de données commune aux oasis de colibri et aux habitats participatifs qui appartiennent à un autre réseau depuis les années 70, le réseau de la coordination. Donc, c'est deux mouvements qui sont assez similaires dans les valeurs, mais euh, qui ont des cultures et des identités légèrement différentes. Ici, on appartient à un lieu qui a un habitat participatif, qui appartient au réseau de l'habitat participatif, mais qui apparaît aussi sur la carte. Euh, Est-ce que j'ai tout dit Ben bah, oui, la transition est bonne. Et Je vous propose de rejoindre Philippe, un des fondateurs du Lavoir du Buisson, où on est aujourd'hui, pour qu'il nous explique rapidement comment... Euh, ce que c'est que le lavoir, quand est-ce que ça a été créé C'est pas mal, c'est dynamique hein Bonjour Salut Philippe enfin... Alors, merci beaucoup de nous rejoindre, de nous accueillir ici, c'est très gentil, dans ta jolie maison, du lavoir du Buisson. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, quand est-ce que le lavoir du Buisson s'est créé, et à partir de quoi, qu'est-ce que c'est que cet endroit Alors, le lavoir du Buisson Saint-Louis est effectif en 1983, c'est un groupe de 12 familles qu'il a créé, et maintenant, comme il y avait une possibilité de division des appartements, on est 15 familles, on est plus nombreux maintenant qu'on était à l'époque. Le groupe a traversé plusieurs difficultés, ce qui est normal, c'est comme dans un couple, finalement un groupe c'est comme un couple, tu euh... veux dire que tous les couples sont plus ou moins ensemble On coupe. <rire> non, je veux dire que dans un couple, il y a des problèmes. Et oui. dans un groupe, là aussi. Donc euh, voilà, le, on a eu des problèmes, mais euh, maintenant tout se passe bien. C'est comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est la joie de vivre, les le paillettes. bonheur d'être ensemble, les paillettes, etc. D'accord. Et le lieu, c'était quoi Alors le lieu, au départ, c'était un ancien lavoir où tous les gens du quartier venaient pour laver leur linge. Euh, donc l'architecte a gardé en souvenir un bassin au milieu de notre habitat, pour rappeler ce, cet ancien euh, mode de, de fonctionnement. Alors, et, et ça sert d'ailleurs l'été un peu de, de pataugeoire pour les enfants quand il y a d'autres D'accord. Et au niveau de l'architecture, c'est vous qui avez tout dessiné avec un architecte, on a, Non, nous on n'a pas dessiné. On a discuté avec l'architecte qui s'est un, un peu euh, qui de nos désirs. Il nous a demandé comment envoyer notre, euh, notre logement. Euh, on a essayé de lui répondre, et il est parti sur une trame euh, qu'on voit, euh, très simple, de 60 cm, euh, qui est très souple aussi, donc ça a permis euh, des extensions, ça a permis des divisions aussi, donc c'était vraiment euh, l'idéal pour un habitat participatif. D'accord, et peut-être pour finir, quelle est la grande différence en fait, entre une copropriété classique et un habitat participatif tel que le vôtre bah, La grande différence déjà c'est que tout le monde se connaît, euh, s'appelle par son prénom, c'est qui est rare quand hein, même dans une copropriété. Mm -hmm. euh, tout le monde se rend des services, vous avez vu que c'est très facile de rentrer chez les gens. Ah oui j'ai vu, vous, vous frappez frappe, pas. On, on frappe, oui, okay, vous frappe, frappe, vous frappe pas, on on, rentre. on frappe, on rentre. Donc c'est vraiment un mode de vie qui n'existe pas vraiment dans une copropriété normale. D'accord. Et souvent, ça fait un peu peur ce mode de vie en communauté. Il va jusqu'où le partage hein Justement, on n'est pas en communauté, on est chacun chez soi, chacun chez soi. mais avec beaucoup d'espaces communs. Euh, ici, il n'y a aucun jardin créatif et aucun espace. Et il y a une salle commune donc euh, qui permet de faire des réunions, des, des, soirées. des soirées, plein de choses. Voilà. D'accord. Bon, ben, c'est parfait. On va rejoindre deux de vos co pour qu'elles nous parlent un peu de la façon dont est né l'habitat. Alors... Ah mais on en a trois même. Ah mmh. eh ben euh... oh, mais c'est la surprise. La surprise, du vrai, elle a parlé. Elle n'a pas une idée. Alors, que deux femmes, c'était pas bien. Mais vous a... Donc mais elle a vous avez trouvé, trouvé un demi-homme. Ah, deux... oh, vous allez nous en parler <rire> De quoi Des femmes Non Ou Du demi-homme. Du demi-homme. Du demi-homme, d'accord. Je suis un demi-homme. Bon, <rire> c'est pas moi qui voulais dire. Alors... Euh, donc là, vous avez, pour vous expliquer, vous avez un téléphone et Yann derrière, mais en fait, il y a beaucoup plus que Yann derrière il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens là en ce moment ou pas 110. 110. 100, 100, 100. Très bien. C'est sympa, hein Très enfin sympa. sympa. C'est aussi bien que le, le, le, le débat sur les PS de ce soir. Mais, alors, alors, alors, merci de le dire On, je vous propose un deuxième débat PS je vous propose de concurrencer le débat du Parti Socialiste de ce soir et de faire plus de vues. Que eux sur TF1. On enlève. à vous le, le, regarder. Ah, oh, le non, regarder. Bien sûr. Alors, donc, les gens qui sont derrière le, ce téléphone, ils peuvent poser des questions en direct. l'idée, c'est de faire une espèce d'interaction un peu bizarre entre nous qui sommes là et eux qui sont derrière le téléphone. Donc, à vous tous qui nous regardez, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question à poser, surtout à la poser, puis comme ça, je, on, voilà, on essaiera d'y répondre. Alors, pour commencer. Je vais vous demander de vous présenter votre nom, depuis quand vous habitez ici, et puis peut ce qui vous a donné envie de rejoindre le lavoir. Les dames d'abord. Ah, si les dames d'abord. La veille du 8 mars, les dames d'abord. On, on est tous les trois depuis le début, et ce qui nous a vu. Hein, bon, c'est mon discours, mais ce qui nous avons, ce que nous avons eu envie de faire, c'était qu'on avait, un avait de 35 ans, déjà un petit peu de pouvoir d'achat, et puis acheter chacun son petit logement en riquiqui. On s'est dit, ce serait plus intéressant d'acheter un espace et où on ferait nos appartements avec une petite. Pour moi, c'est le vecteur, il n'y a pas d'idéologie communautaire, je sais pas Il y avait, pourquoi me faire chier acheter 4, 3 pièces, euh, je ne sais pas où, et m'emmerder plutôt que d'essayer de faire un petit village. Voilà, c'est mon idée. Un petit village. Ouais. D'accord. Et votre prénom à nouveau Sylvie. Sylvie. Donc Sylvie un petit village. Oui, très bien. J'adhère. Catherine, euh, oui, euh, moi j'avais fait précédemment des groupes qui ont foiré. On a essayé en banlieue pour s'apercevoir qu'on était tous très amoureux de Paris et qu'il fallait chercher sur Paris. Euh, moi aussi c'était l'idée d'une famille, l'idée d'élever des enfants au milieu d'un groupe parce que sinon on se retrouvait très isolé, la famille était loin, etc. Donc, c'était beaucoup de familial pour moi. Ah, ça c'est intéressant. Parental. Il y, a, il y a deux choses. Que deux les gens... enfants soient confrontés à d'autres adultes, d'autres enfants, et que ça les ouvre un peu sur le monde. Quoi. Et donc, vous, vous dites que c'est plus facile d'élever de des enfants dans un habitat participatif. Ah, bah. ah oui, beaucoup ah plus. Oui, est... Ah, oui, ça, sans doute. Beaucoup plus. Quand ils sont en crise, ils vont chez la voisine. Mmh. Comme ta fille, par Exactement. exemple, qui venait pleurer chez moi. Ou comme ah, mon aussi. fils, qui a été souhaité la fête des mères. Ouais. Ah, Françoise <rire> Oui, c'est ça. Et l'entreprise qui venait voir Oushaya chez moi parce que vous n'aimez pas la télé. Et c'est pas ça... parce que a des mix de couples qui alors, font que... Non, non, non, non, non. non, ben, non tout est clair. Je demande. Les gosses circulaient partout au début. hein. Maintenant, on a pas refermé. Mais oui, ce qu'ils ne trouvaient pas chez leurs parents, ils allaient voir ailleurs. Oui, c'est mieux chez eux. C'était très simple. Quand un enfant avait un devoir à faire en classe, ils n'avaient pas besoin d'aller à bibliothèque, ils trouvaient tout dans un appartement, ils avaient tous les bouquins, tous les CD, tout, tout, tout. Donc, euh, c'était parfait. Ils allaient d'un appartement à un autre. Et on découvrait que les copains avaient le bouquin qu'on cherchait. Ah oui, d'accord. soit voilà. une bande à vélo, hein Oui, oui, oui, très bien. <rire> Alors, vous, comment vous appelez Michel. Michel. Michel. Et, et vous êtes là depuis le début Ah oui, oui, oui, j'ai porté... Hélas. Euh, oui, oui. Alors c'est le moment. Là on sort le salle. On... Non, pas du tout. Non, non, non, non, non. Mais Je veux dire, il y, y a quelque chose qui est extraordinaire au Buisson. Ce sont les assemblées générales. Ah. Bon, les assemblées générales. On traite tous tous les sujets et ça se termine toujours en engueulade, mais un peu du mm -hmm. même style qu'Astérix ah. Parce que à la fin, on s'engueule et on mange ensemble. Ah. Et c'est extraordinaire. Ça c'est. Ah, vraiment... donne... ah, mais... Oui, tenez, venez. Un jour, week-end Karcher, vous travaillez, vous nettoyez Buisson au carcher pendant deux jours et vous avez droit au repas. Ah, très <rire> vous bien. voyez, c'est donnant-donnant. Ben, le ah. rendez-vous est pris. Alors, Parfait. Alors, Parfait. On a déjà des petites questions des gens derrière leurs écrans. Alors, il y a Elie, qui nous dit des oasis en ville. Alors, on va essayer d'expliciter... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a de plus dans votre habitat participatif qu'il y a dans les autres immeubles en lien avec la nature, en lien, euh, j'espère... Avec... Voilà, on a beaucoup de plantes là, le, je, les jardins sont dévastés à cause du froid, mais euh, on est quand même dans la verdure. C'est quand même une situation absolument exceptionnelle, euh, je crois qu'il faut le dire. Hein. J'entends ce que vous venez de dire, on va généraliser les oasis partout, mmh. à Paris c'est plutôt rare. Euh, euh, on est dans ce qu'on appelle avec un coefficient égal à 1, c'est-à-dire il y a autant de surface au sol que de surface bâtie. Alors que la plupart du temps, sur Paris, on est à 3, 3, 5. Donc ça veut dire. Mais Attendez, moi mais j'ai pas bien compris. Bah, vous avez 1700 mètres carrés de terrain. Ouais. Et on a construit 1700 mètres carrés de euh, d'appartements. D'accord, mais pourtant il y a plein de jardins. Ben bah, oui. Ben oui, mais oui parce qu'on qu qu qu est, est en hauteur. D'accord, ok. On est en hauteur. Oui, bon. mais maintenant, il n'y aura que des immeubles avec un système de terrasse, mais il n'y aura jamais rien au sol. J jamais rien au sol. Jamais. Soil. Donc c'est si, peu... Si la mairie de Paris fait des petits efforts pour nous mettre autour des, non, des pas... réverbères. Et... Alors, remettons, remettons les choses à leur place. C'est un oasis de la fin du, de, de, du début des années 80 où on avait la possibilité d'accéder du foncier. En, euh, à Paris, euh, en province, par contre, les oasis comme ça, il y en a, mm. parce que le foncier est beaucoup moins cher. Mm. Donc, faut, faut, soyons, soyons lucides. Oui, hein. donc, Élie, c'est plus compliqué en ville. Ah oui. C'était possible Mais dans les années 80. Les grandes villes, c'est plus compliqué. Après, les très grandes villes. Les immeubles, on peut essayer de les réaménager, mettre des potagers dans la cour, mettre des, des panneaux solaires sur le toit. Oui, oui, oui, oui. On bien sait, sûr, on peut. C'est toujours, on toujours peut, possible. On peut. Alors nous avons aussi Richard hein, qui vous dit dites-nous faut de votre bien-être ah pardon dites-nous tout de votre bien-être les femmes peut-être on laisse la parole aux femmes pourquoi bon, <rire> parce que le mec il est pas bien Non, il est parfait non vous êtes parfait mais euh... merci merci la merci merci non non je veux dire euh, honnêt, honnêtement c'est un, un endroit extraordinaire euh, pour vivre euh, je dire, le bien-être, c'est différent du bonheur. On est ah. d'accord Ok ah bah, Ici, on est heureux d'être ensemble. Même si on s'engueule. N'est-ce pas, Sylvie ah. bon, alors, et, euh, Mais on est vraiment très heureux. Je donne un exemple. Ma femme est paralysée. Bon. Ma femme est paralysée. Récemment. On a récemment, depuis trois ans. Et euh, après que vous oui, eh bien, il y a trois ans. Et, euh, on a aménagé l'appartement au rez-de-chaussée. On a pu... Euh, Rester euh, dans l'immeuble et euh, tout le monde est solidaire de ce qui s'est passé chez nous. Et la preuve, je vais avoir un, un, comment -je, une soirée professionnelle dans trois jours. C'est euh, Catherine à ma droite qui viendra dîner avec ma femme et qui l'aidera à se coucher. Bon, ben, moi je, demain, je. te, te signale. Oui, oui mais, oui, mais oui, bien sûr, mais on fait tellement de choses. On fait tellement de choses. Et, je veux dire, c'est oui, ce genre-là. Euh, euh, Sylvie, euh, Sylvie vient régulièrement euh, voir Françoise pour l'aider à ranger ses bouquins, c'est une intellectuelle, comme moi. Bon, pas moi, c'est lui, c'est lui, Non, ma femme, ma, femme, Alors ma moi femme. Je range des bouquins arabes, que je comprends oui. bien, mais elle m'a dit que j'avais un certain discernement. Oui, Alors, voilà, mais voilà, voilà, et non, je ouais. trouve que ben c'est vraiment du donnant-donnant. Voilà. Oui, Pierre, sais... euh, Pierre, pour le moment, la femme de Pierre est partie en Inde se reposer, Pierre est un peu âgé, on va le voir tous les jours, il est en pleine forme, il est content de sentir que... Voilà, il... euh, hier, hier, euh, j'ai testé un plat, euh, j'ai dit, viens, viens à la maison, euh, viens goûter. Il était très bien, il était remarquable. Enfin, euh... Votre plat ou... euh, les, deux les, deux, ah, les deux. Les et deux. Les, les, les échanges, il m'a dit qu'il y avait mais... une collection de masques africains à tomber sur le cul. Oui, bien sûr, bien sûr, voilà. C Vous avez noté les masques africains à tomber sur le cul. Bon, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, Pierre est arrivé avec un bouquin, avec une revue, il m'a dit, ça t'a pas lu je n'ai pas regardé, et quand il est parti, j'ai dit « si j'ai lu !» Donc j'ai glissé la revue immédiatement dans la boîte aux lettres en disant « merci, j'ai ». Voilà, c'est le genre de truc euh, qui arrive. Ça c'est votre bien-être. Oui, moi, moi je dirais, le, le bien-être premier qui est partagé par tout le monde, c'est malgré tout euh, l'architecture, les volumes qu'on a. Ah, ouais. Ça ouais. évidemment, comme maintenant ça sera plus le cas dans les, les oasis parisiennes, euh, je dirais que c'est une base où vraiment tout le monde est d'accord. Parce oui. qu'il y en a qui ne sont pas bien dans le groupe, hein. là, ils ne sont pas là ce soir. Il y en a quelques-uns qui... Bon, c'est pas tout rose tout le temps. Hein. Mais... Pourquoi bah, Parce qu'après, euh, euh, comment dire... Il y a eu des pièces rapportées qui n'étaient peut-être pas du tout dans le projet, je pense, et qui ne participent euh, pas vraiment, qui foutent rien, comme on dit. Hein. Et ça crée des tensions. Euh, pourquoi elle ne voit pas davantage sur le plan humain, peut-être hein. euh, oui. oui. Je trouve Parce qu'on n'est oui. je... pas amis avec tout le monde loin de là. Hein. Oui. Alors, et heureusement oui. qu'on oui. est oui. Un, Vraiment. Peu, Vraiment. un grand groupe. Il y, a, hein. il, y a des, il y a des gens hyper individualistes. Enfin, faut, il faut se le dire. Euh... Mais c'est possible d'être individualiste Mais dans bien sûr Mais bien oui. sûr, sans forcer oui. Sans oui. se forcer Vraiment Il oh. n'y euh, a pas de problème. Mais il mais mais que... y, a, y, a, y, a, y a effectivement je aussi des grandes gueules. Bon... <rire> je, sais pas, je suis pute. Je ah, sais pas. Bon, pourquoi pas mais, mais je veux dire que chacun, euh, tous ceux qui sont motivés, euh, donnent un coup de main à la copropriété. Actuellement, moi, je m'occupe de la, de la relation avec la copropriété d'à côté. On a un mur à on démolir. Bon, ben, ça, fait, ça fait deux mois que je suis en négociation avec euh, avec les entreprises. On va lancer le travaux dans un peu de temps. Avec, euh, avec euh, Philippe euh, aussi. Euh, quand il y a des grands froids, on, on, se, on se coordonne en disant qu'est-ce qu'on fait Et euh, c'est la solution la plus simple qui est apparue. La mienne, faire couler un filet d'eau. Exactement. <rire> ah. <rire> voilà, c'est tout. Alors, donc je rappelle qu'il y a toujours des gens qui oui, regardent. Ils ont N'hésitez <rire> pas à, à, à <rire> continuer, là, vous avez trois personnes pour vous. Euh, parfait. Euh, alors, est-ce que, est que je vous le dis Oui, allez-y. Bon, il y, y a Pascal, oui. qui a dit une maison de retraite de rêve. Ah, ben oui Ça, c'est pas... Ben oui, il, il a, a raison. Il <rire> n'y a que des, y a que des vues là il a du buisson Non, on peut non, non pas mais ils ont mis sur place Vous n'allez ah, pas les ah, vider, ah, les non, des non, gens non, qui non, ont mis sur place Non mais. On n'a jamais conçu ça comme une maison de Michel, je trouve qu'il a raison. Nous avons en moyenne... On a des enfants, vous les verrez pas mais on a en moyenne 70 ans. Et Moi, personnellement, ça me préoccupe. C'est-à-dire que je me dis qu'effectivement, j'ai, moi, un petit duplex. Euh, et, et, et voilà. Et, et j'y réfléchis beaucoup. C'est vrai. C'est vrai qu'on est en moyenne, 70 ans et qu'on est en train, heureusement, on a 34 membres qui ont 25 ans. Ah, Romain, viens, viens porter ça. Paul, est-ce que tu pourrais vieillir ouais. ça Mais on a, il ne faut pas se le cacher, on a un vrai problème de vieillissement. Je pense qu'on ne vieillira pas ici. Pourquoi euh, ben, Moi, parce que j'ai un petit duplex euh, et que les euh, escaliers, je ne les montrerai plus. Que, que je Non, mais c'est évident. Tu parles du quatrième âge. Le troisième, c'est très bien. 70, ça va. Oui, oui, Encore que l'arthrose est tout on connaît. <rire> Non, mais, mais il, y a raison, ah, il a arrive. Quelle image vous donnez de vous vous n'étiez pas une vieille, écoute, mais, dans ta tête Je c'est ça le, le, le non, plus plus je... Voilà, oui, ça, oui, ça oui, se passe oui, toujours oui. comme ça. Voilà, oui, vous je... avez vu je ce suis... que suis... cette lui sur sa journée. Je ne suis pas vieille mais je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais plus faire dans oui, deux ou trois eh sens bien, plus et raison. que comme mon fils et mes deux fils il y a un qui est à Barcelone et l'autre que je ne veux pas me faire supporter tout ça je me préoccupe d'aller ailleurs et ça ne me fait pas plaisir mais je me dis que c'est par exemple à vous là, de, de réfléchir à des, à des accueils de, de gens qui ne peuvent plus chez eux autrement que les maisons de retraite là il y, y a un truc à travailler il y a un truc à travailler mais mais le fait qu'il y ait plusieurs générations justement dans les habitats participatifs, est-ce que c'est pas une solution, l'entraide, la transmission On a quand même un petit bébé, hein Ah oui, je l'ai vu. Est euh, non, on a des petits bébés, des vieux, quoi. Mais... Oui. Oh, on a Ils toujours des trois... comme ça. Ah, ça bah, on en est à, on en est à la troisième génération. De, de quoi bah, de gosses qui sont nés ah, ici. Oui, parlons oui. d'héritage. Si comme nous, on garde, moi je tiens pas, là, je tiens à habiter chez moi. Pour le moment, c'est nous. Il, il, ah. Qui tombent qui dans nos appartements. Et donc, ce pas nos enfants qui vont y vivre. Donc, tant qu'on est là et qu'on peut y vivre, eux, ils ne vivront pas là. Pourquoi mais, Ils vivraient où, là, mes enfants là. Attends. Tu trouveras peut-être des enfants, tu des gosses qui, qui voudra vivre aussi dans ton appartement. Mon appartement, il fait 55 mètres carrés. Et alors euh, C'est pas assez grand pour lui J'ai déjà, déjà un fils qui a 26 ans dedans et que. Bon, je vous en parlerai après. Non, je veux dire, il faut être honnête. On a un problème de, de, su, de succession de patrimoine. Et je vais ajouter un truc qui va vous choquer beaucoup. Mais bêtement, euh, pensant quand même que j'allais mourir un jour, je calcule, euh, je regarde, mon appartement, vu le prix à Paris, bon, il vaut 600, 600 000 euros. Mon fils, qui n'a pas un rond, il va payer 60 000 euros de succession. Avec quoi ce n'est pas un problème, c'est ah, un ouais. enjeu. Et, et tout, euh, tout enjeu mérite d'être posé sur la table et de diffuser. Mais c'est ce que je pense, sur voilà. mon ben, fils n'a pas le Ce qui est -ce plus. Qu extraordinaire avec cette histoire de Web, de, de web TV, c'est que cette question-là, tu ne l'as jamais abordée en âge. Ah, ben, voilà, tu l'abordes bon, maintenant. Je ne vais pas parler tu la source. Ben, des choses très intimes, comme ça, tu l'évoques publiquement. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Merci Pascal. Qu'est-ce que c'est que c'est Je pas bravo vais si pas me suivre si ah bah bah J'ai 70 ans, si je meurs demain, si mon fils voulait garder son patrimoine, il doit payer 60 000 euros de droits de succession. Alors, il y là, a un une petite voilà. précision pour les, les gens qui regardent. Vous êtes tous propriétaires donc, ouais. de vos logements. Ouais. Le ouais. le Et ouais. les parties euh, coupées, euh, Moi, je suis propriétaire, oui, mais endettée. J'en je ai encore pour 6 ans à payer de ouais, mon et les parties communes, c'est comme une avec, propriété. C'est bien sûr, c'est la copropriété. Sa la salle commune, elle est en copropriété. D'accord. Et, et par exemple, pour, si jamais vous voulez vendre, est-ce que les autres ont un droit de regard sur à qui non. on va vendre Non, non, non. non. C'est comme un appartement, c'est comme une copropriété. Comme une compropriété. Mais, ah. mais, mais on et... espère que les gens euh, qui viendront, qui succéderont, euh, seront dans le même esprit. Donc on, on a organisé ça. Ta femme, qui était au syndicat, a reçu des éventuels acheteurs, pour l'expliquer un peu, comment ça se vivait ici, pour que tout d'un coup, il découvrent pas que... Donc, Françoise a fait un bon boulot avant de, les de recevoir les deux. Ah, parce qu'il y a déjà une maison qui a été vendue. Oh, il oui, y deux, deux, deux, trois. Deux. Deux. D'accord. Et je trouve que les nouveaux participants sont complètement participants euh, Mais bon, parce, parce qu'on leur a dit. Oui. oui, mais ils l'ont senti par Mais ça les intéresse. Ils ne vont pas passer à côté d'une richesse sociale pareille. Ça serait idiot. Ce serait idiot. Eh ben, ça serait idiot. Ça donne envie à nous rejoindre en tout cas. Euh. Oui, ils ont été très heureusement <coughs> surpris. Mais nous aussi, parce qu'ils ont été vachement intégrés. Oui, c'est jouer le jeu vraiment. C'est pas la fin de notre petit vidéo. Alors, c'est bientôt la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Il y a des gens qui veulent poser une question ou pas Non, c'est fini. Ok, alors, bah... Ce qu'on va faire, c'est que... Adrien, Philippe, tu pourras aller chercher les deux jeunes pour qu'ils viennent. Vous allez être remplacé par la jeune génération. Philippe, symbolique, vous en sautez deux. Là, on en saute deux. Bon, bah, avec plaisir. Parfait. ils habitent ici. Ils habitent ici. Bah, merci beaucoup. Donc, là, on va en position. Au revoir. Super, merci. Et là, on va faire une petite pause chronique Compagnon Oasis avec Laure. Ah voilà les jeunes qui arrivent. Bonjour, donc, euh, bonjour moi c'est Laure, je suis compagnon Oasis, je opère euh, dans la région parisienne, donc Paris et ses alentours. Donc euh, oui, il y a des projets d'habitat participatif et des Oasis en ville et on les accompagne au quotidien. Donc les compagnons Oasis, qu'est-ce que c'est On a un réseau d'indépendants, euh, on est partout en France, on travaille en réseau et notre mission en fait c'est d'accompagner et de faire émerger les projets d'Oasis partout en France. On a été euh, sélectionnés minutieusement par Colibri, formés et conventionnés. Donc on propose en fait trois formules pour accompagner avec des tout petits prix faits exprès pour les petits budgets des projets Oasis. Donc on a trois formules, un petit coup de fil, ça peut durer 3-4 heures et on débriefe d'une petite situation. Euh, le coup de pouce, donc là c'est une journée, vous nous dites le sujet que vous voulez, et puis on se déplace et on vous aide à le résoudre. Et le coup de main, donc là c'est 4 jours, ça peut être réparti, et on peut vraiment euh, travailler un peu plus en profondeur sur des sujets euh, plus complexes. Donc euh, aujourd'hui, euh, Gabriel m'a demandé en fait, de, de vous donner une petite pépite, euh, on va dire les petits conseils qu'on a eu autour euh, de la raison d'être. Donc moi, le, le sujet qui m'a semblé intéressant, en fait, c'était de dire qu'il faut faire attention à sa raison d'être et la protéger. En fait, un collectif, ça évolue. On en a parlé, des fois, il y a des ventes, des gens qui viennent, qui repartent. Mais la raison d'être, c'est vraiment ce qui soude le groupe. En fait, c'est ce qui a été créé au tout début. C'est le, vraiment les valeurs qui constituent euh, le collectif. Donc, c'est important de le modifier au fur et à mesure, de le, voilà, de le peaufiner, de rajouter des petites choses quand, le, quand on évolue. Mais faut faire attention à garder l'ADN parce que des fois on modifie tellement son sa raison d'être qu'en fait bah, les personnes qui étaient là au départ se reconnaissent plus du tout dans le projet. Donc faites attention à votre raison d'être, faites-la évoluer parce que rien n'est gravé dans le marbre. Mais par contre faites toujours attention que bah, en, dans cette évolution on perd personne. Voilà donc c'était ma petite pépite et puis maintenant en fait on va discuter avec la nouvelle génération euh, qui sont lui alors, moi je reste là mais tu me coupes du cadre hein, c'est juste pour animer un peu euh, c'est chouette que vous soyez restés on a même un peu de public là euh, qui nous regarde donc pour vous refaire le topo un peu bizarre c'est qu'il y a Yann et ce petit téléphone et derrière ce téléphone il y a plein de gens qui nous regardent donc il y a, il y a 100 personnes c'est ça en ce moment 91 91, voilà. Et ils peuvent vous poser des questions en direct donc ils écrivent sur la râle et puis l'idée c'est que vous vous répondiez euh, on a reçu tout à l'heure vos aînés qui étaient là euh, depuis le début je crois et ça a donné l'occasion à Pascal de dire que c'était une maison de retraite ici, donc on est hyper content qu'il y ait des jeunes qui habitent ici qui soient là, pour commencer est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, est-ce que vous êtes né ici, comment vous êtes arrivé là voilà. ok alors moi Paul Molon Deschamps je suis euh, né ici du coup j'habite ici depuis euh, bah, 26 ans voilà Okay. Euh, je m'appelle Pauline Esclair, je n'habite pas ici, mais euh, je suis une très bonne amie des garçons et ça doit faire euh, 9 ans euh, que je viens ici euh, très régulièrement. Et moi Romain, donc pareil, je suis ici, elle euh, a 25 ans, et voilà toujours, euh, j'habite toujours ici. Alors, comme première question, euh... ah. <rire> <rire> voilà. Euh, pour une première question, est-ce que vous envisagez de quitter ce lieu ou est-ce que vous envisagez d'y vivre toute votre vie euh, bah Oui, on envisage de partir bientôt, surtout parce que c'est là où habitent nos parents. Donc il y a un moment où il faut bien quitter <rire> ses parents. Euh, donc euh, ouais, bah justement, avec Romain, on avait prévu de partir bientôt. Euh, il faut qu'on voit où et quand exactement. Et a priori, oui, on va bientôt partir. Et vous imaginez vivre dans autre chose qu'un habitat participatif ou vous essayez de trouver la même chose Non, non, je pense qu'on se voit vivre ailleurs, en immeuble classique, pas forcément chercher quelque chose comme le buisson. Ça paraît très compliqué déjà et non, il autre chose aussi. Okay. Bah, je pense qu'on a conscience que c'est quand même un privilège d'habiter dans un lieu comme ça et du coup euh, moi si j'avais l'occasion de partir d'ici et de retrouver un autre endroit comme ça demain, je pense que je n'hésiterai pas, mais on est obligé, je pense, de passer par une planète un peu plus classique, dans un immeuble, pour ensuite peut-être faire notre projet de... Moi, j'avais une petite question. En fait, euh, on entend souvent euh, la parole des parents dans les projets d'habitat participatif. Euh, souvent, c'est des jeunes parents qui, euh, du coup, euh, emmènent toute la famille dans l'aventure. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un habitat participatif quand on est petit Et euh, bah, du coup, de voir toutes ces réunions avec les parents, euh, voilà, les points positifs, et puis peut-être... Euh, des petits conseils qu'on pourrait donner aux parents qui embarquent la famille dans le jour de projet Moi je crois que ce qui est positif déjà, c'est que surtout quand on a, des, qu on a grandi ici ensemble, ça c'est un point important, on n'est pas tout seul le seul gamin, enfin, on a des amis là-dedans, c'est sympa aussi. Du coup ce qui est plutôt bien c'est de pouvoir se retrouver assez facilement, en fait, qu'on habite au même endroit et vivre en général dans les parties communes, voilà, la communauté, du. Du collège ou quoi, on était toujours dans les parties communes ensemble. Euh, voilà, je pense que c'est le point plus, plus positif, hein, je dirais. Avec la salle commune. Il faut dire aussi que, euh, comme on a tout le temps habité ici, on n'a pas non plus tant de points de comparaison avec. Euh, c'est pas comme si on avait habité la moitié de notre vie dans un immeuble et l'autre moitié ici. Donc au final, peut-être qu'on ne se rend pas non plus compte à 100% de commencer ailleurs qu'ici. Bah, du coup, c'est peut-être l'occasion pour toi. Je te, te connais les deux. Étant donné que... Bon, c'est vrai que vous, vous avez toujours vécu ici, mais vous avez quand même conscience que euh, ça a permis d'avoir une relation avec les voisins qui n'est pas du tout la même que lorsqu'on habite dans un immeuble, à, dans une ville comme Paris, mais même dans n'importe quelle grande ville, je pense, et euh, d'avoir un rapport intergénérationnel qui est beaucoup plus aisé que euh, des personnes qui qui ont une relation avec les adultes, les pas, qui sont leurs parents, alors que oui, il y a les adultes qui sont les parents, mais aussi les voisins, et finalement ça devient un peu une grande famille, et, et il faut gérer les tensions et en même temps les, les apports positifs de chacun, chose qu'on n'a pas quand on habite seul, dans un appartement. Et pour faire la fête, la salle commune, c'est bien ou pas Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. de plus en plus encadré par des règles. Alors, au début, il n'y avait pas trop de règles, et puis au fur et à mesure, euh, avec les excès qu'on a pu faire, il y a de plus en plus de règles qui sont arrivées, mais on essaye aujourd'hui de s'y tenir. Que, comment sont définies les règles, par exemple, de la salle commune Qui a décidé un jour de... comment ça se passe Tout le monde, hein, je pense. Ah, je ouais, crois mais... que c'est à une réunion du conseil syndical, de, de, de la COPRO, euh, qu'ils ont dit que peut-être c'était bien de mettre des règles, parce que s'il n'y a pas de règles... Elles sont placées petit à petit en fait, dès qu'il y a eu un excès sur quelque chose, un euh, facilité derrière, ce qui est normal. Et voilà, c'est fait sur des années, en fait. Donc on avait plus ou moins notre mot à dire, ce qui est normal aussi. Et, euh, et voilà, on va en profiter. Donc euh, vous avez participé aux réunions. Euh, enfin, Quand ça concernait ce sujet, oui. Okay. Et euh, est-ce qu'il y a des fois que vous êtes senti euh, peut-être. Euh, Enfin, pas assez intégré euh, aux décisions qui étaient prises, mais en fait, à chaque fois, il y avait euh, un système où vous étiez informés aussi euh, du, des sujets. Et... Bah, on était entendus. Après, euh, on n'avait pas forcément toujours notre mot à dire sur certains points, parce que euh, ce pas non plus à nous de décider, comme c'est nous qui dérangeons, forcément, euh, <rire> on ne peut pas non plus dire « Non, non, c'est comme ça que ça doit se passer. » Parfaitement, hein. j'ai subir un peu les décisions parfois. OK. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions euh, en ligne, si vous le voulez. Ça me fait toujours bizarre, là, de parler à des gens que je ne vois pas. Mais je ne sais pas, il y, a, il y a Cyril qui me les transmet, si vous voulez. Euh, Laure, je peux sais pas si Moi, je vais vous demander votre plus beau souvenir euh, depuis que vous êtes ici. pas si c'est compliqué, ouais. Il y a plein de... Le plus gênant, temps, ça marche aussi, c'est ouais, les, les fêtes qu'on fait à la Salco avec tous les amis puisque du coup comme on est trois à être nés à peu près en même temps euh, c'est vrai qu'il y a des fêtes qu'on a fait à la Salco où c'était les amis de tout le monde et du coup certaines fêtes qui justement aboutit à créer des règles un peux abuser mais c'est vrai que les premières soirées c'était quand même des très très bons souvenirs où on était une centaine tous euh, tous plein d'amis quoi Ouais, moi je dirais que c'est. Bah, l'été en fait, c'est plus ah, par ouais. période, l'été c'est sympa, on est tous dehors, les, les jeunes et les, les moins jeunes. Et euh, on est des jeunes ensemble, on dîne ensemble, on passe un peu de temps, on peut de soirée ensemble. Bah, voilà, je pense que euh, c'est des moments qui sont faits pour être dehors, tous ensemble. Et, euh, voilà. et, et tout à l'heure, je crois que c'est Catherine qui disait qu'elle pouvait voir quand est-ce que son fils ouais. rentrait par la fenêtre et que. Il y a un, un, un petit côté village où on peut être plus vu dans ces mouvements et dans les personnes qu'on ramène que dans une, un immeuble normal, mm -hmm. ça, ça n'a jamais été pesant bah, Parfois, si. Parfois, parfois si. Oui. Moi, ma mère ne ferme jamais la porte-à-clé. Pendant un moment, il y a beaucoup de gens qui passaient à la maison comme ça quand j'étais plus jeune et il y a un moment où ça me dérangeait plus, plus aujourd'hui. Et euh... Et ouais quand on était gamin, on se cachait tout au fond du jardin sous se... les buissons pour euh... <rire> je pourrais pas être vu. Vrai pas vrai. Vrai. Euh, bah parce qu'il y a beaucoup de surfaces vitrées, du coup euh, tout se sait, ouais. Bah, parfois, si non, c'est pas gênant, non. Ça fait partie des. Non, tu en fait. Ouais, ouais, Et ouais, puis chacun a l'intelligence de ne pas regarder non plus. Enfin, il n'y a pas de voyeurisme. Enfin, c'est comme ça que je le ressens après. Après, moi c'est vrai que régulièrement je sors de chez moi je regarde par la fenêtre pour voir si <rire> est là, pour savoir si je monte <rire> non, je pense pas que bien, hein. <rire> ah oui alors on me dit qu'il y a michel michel est une femme ah oui non pardon un belge michel de belgique vous, vous écoute voilà donc vous êtes à l'international non c'est un peu gênant mais... salut michel euh... bonjour euh... Est-ce que toi ça t'a donné envie de faire un lieu comme ça ou de vivre dans un lieu comme ça Oui, pas immédiatement parce qu'il ben voilà, y a d'autres projets de vie qui, qui vont s'enclencher mais à long terme, si je peux, j'aimerais beaucoup. Okay. À Paris, dans une ville ou... Non, pas à Paris, plutôt en campagne et essayer de créer quelque chose qui permette une autosuffisance pour avoir une empreinte écologique la plus minime possible sur l'environnement et réussir à mettre à contribution les talents des différentes personnes. Alors, ah. fait... vous répondez, hein, au point où on en est, franchement. <rire> <rire> aucun problème. Donc, une oasis, quoi. Voilà. Et ensemble hein S'ils veulent. <rire> ouais. ça, mm -hmm. bon, bon, bah, bon, on bon. va ouais, faire un projet tous ensemble, après... Euh pas tout de suite donc on va voir comment on avance mais ça commence à faire à un moment qu'on se connaît et on se voit toujours en temps. <rire> bah, le jour où vous la construire vous allez choisir le lieu, il bah, faudra appeler un compagnon asis euh, qui sera dans le coin pour vous donner conseils. C'est bon ça alors. Vous tu veux <rire> tu casses compagnon asis. <rire> <rire> ok. Il okay. Y a d'autres questions ou pas Non c'est pas parce que vous êtes pas intéressants. Hein. Ah bon, ouais, <rire> non, mais c'est cool. On, on entend peu de jeunes en fait euh, mm -hmm. de, qui ont vécu dans des oasis et cool. qui pas. Je, je crois par exemple qu'il y a les enfants de Longomaille qui est une, un lieu anarchiste, un habitat participatif euh, aussi. Euh, S'ils entendaient ça, je crois qu'ils le prendraient mal et qui eux ont quitté Longomaille pour créer leur propre euh, habitat participatif tous ensemble. Mais mm -hmm. ça reste. Euh, La jeune génération. Oui. Ah ouais. mm -hmm. La jeune génération. Mais oui. bon, en tout cas, c'est chouette de vous avoir eu. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que vous voulez partager encore euh... en de... Si des morts vous êtes. Non bon bah ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Euh, on va passer au bon conseil du lavoir du buisson avec Philippe qui n'a rien préparé. Merci de se Alors, Philippe, c'est ton papa, c'est ça Tout à fait. Voilà. Le bon, conseil. De, de, de, de, le bon conseil alors, on, on retourne là-bas c'est vraiment euh, pour finir ce... alors Philippe, depuis 1983 vous habitez ici et vous êtes encore là et c'est un lieu extraordinaire et vos enfants ont l'air assez heureux Ils sont tous devenus artistes c'est quand même une réussite est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ceux qui veulent monter une oasis ou un habitat participatif ou aller vivre, oui, monter leur lieu Oui, alors la, la première chose, c'est quand même la tolérance. Il faut que les gens soient tolérants par rapport aux autres, il ne faut pas euh, être trop euh, dirigiste. Euh, à mon avis, ça c'est ça qui est le plus important. Ensuite, c'est trouver un groupe euh, où tout le monde s'entend, ce qui n'est pas évident non plus. Donc ça, c'est les deux grandes règles, la tolérance et la bienveillance, la bienveillance du groupe. Mm -hmm. euh, après, euh, je pense qu'il faut laisser une certaine liberté à tout le monde. Il ne faut pas, euh, bien que les garçons le disent qu'il y a beaucoup de règles, en fait, il n'y en a pas beaucoup, et, et ils sont très libres. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir beaucoup de, de liberté, en fait. D'accord. Tolérance, bienveillance et liberté. Voilà. Et apéro aussi, à toi aussi C'est ah bah bien, parfait. Bien. Merci beaucoup, Philippe. Bonne Merci. Alors, nous, on va clôturer euh, ce moment. C'est pas grave Non. Alors, euh, pour clôturer, je voudrais dire un mot... Je peux venir à côté de vous Oui, Alors, je voudrais dire un, euh, un mot à tous ceux qui veulent monter leur lieu, à qui euh, cette visite a donné envie... Euh, qui se disent, mais ben pourquoi pas avec mes potes, euh, partir, acheter une maison, vivre tous ensemble, partager, faire des enfants, partager les enfants. Euh, Colibri, nous, ce qu'on fait avec le projet Oasis, et avec Mathieu, avec qui on redit coucou, euh, c'est de créer des outils pour vous soutenir et pour vous accompagner dans la création de ces lieux-là. Alors, aujourd'hui, le thème, ça ne s'est peut-être pas trop vu, c'était le début d'une Oasis et le début de la création. Donc, les deux outils qui sont hyper importants pour vous, qui essayez de vous lancer ou qui, vous voulez, ou qui voulez vous lancer, c'est le MOOC Oasis, qui se trouve ici. c'est un cours gratuit en ligne que vous trouvez sur le site du mouvement Colibri. Donc vous allez mouvement Colibri, ensuite vous allez les projets, le projet Oasis et le MOOC Oasis. Et là vous pourrez le suivre en ligne. Et ce cours-là, il va vous donner toutes les bases euh, juridiques, euh, en permaculture, en comment écrire sa raison d'être, comment constituer un groupe pour pouvoir vous lancer, vous donner des outils assez concrets. Et puis la deuxième chose qui pourrait vous être utile, c'est le Kaizen Oasis. C'est le hors-série du magazine Kaizen qui présente 100 oasis partout en France. Ça vous donnera un bon panorama de tout ce qui existe en termes d'oasis ressources, oasis de vie. Et ça vous donnera peut-être aussi plein d'idées sur ce que vous, vous voulez faire. Voilà, je pense qu'on a, euh, on s'est tout dit. On se donne rendez-vous parce que ce n'est pas fini. Hein. C'est le début d'une longue série. On se donne rendez-vous le 28 mars à Montpellier pour aller voir l'habitat participatif de Mascobado. Il y aura peut-être Yann qui sera présent. En tout cas, il y aura d'autres compagnons asies, il y aura tout le collectif. Euh, je dis merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé qui nous a permis de faire euh, ce... Ce petit webinaire catastrophique, et je dis surtout merci à Philippe et à tous les habitants du lavoir qui nous ont accueillis, qui nous ont passé un peu de leur chaleur. Voilà. Donc, au 28 mars, merci beaucoup. Salut. Hop là.